Alors comment faire pour monter une organisation efficace d'innovation dans votre entreprise Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de 53% des entreprises qui ont monté une direction d'innovation. C'est-à-dire 20% de plus qu'il y a trois ans, lorsqu'on avait réalisé le baromètre d'innovation avec le BG. Euh, ça prouve bien que ces organisations dédiées à l'innovation permettent d'accélérer, de euh, générer les bonnes pratiques, de créer l'écosystème nécessaire pour avoir justement toutes ces innovations qui vont naître dans des équipes qui sont spécialisées qui savent exactement comment accélérer au bon moment et euh, au bon endroit. Alors évidemment, ces équipes d'innovation, elles ne doivent pas être toutes seules à travailler, elles ne doivent pas être hors sol, elles doivent travailler avec l'ensemble de l'entreprise, elles doivent aider l'ensemble des personnes euh, qui sont euh, sachant euh, du business dans l'entreprise à pouvoir accélérer justement. Elles doivent aussi, comme je disais, travailler avec des écosystèmes. Et pour ce faire, euh, ce qui est intéressant, c'est de leur créer des lieux également où elles peuvent recevoir ces écosystèmes, euh, des partenaires, euh, pourquoi pas des startups. Et justement, puisqu'on parle de startups, eh bien, en fait, sur les startups, il faut faire attention. Je vous en prie, faites attention aux startups. D'abord, il faut être, vraiment avoir compris justement comment on fonctionne en innovation pour pouvoir travailler avec des startups. D'abord, pour ne pas faire perdre de temps aux startups. Ça, c'est important. Et aussi pour bien voir que en partenariat avec une start-up, on va vers les mêmes objectifs et qu'effectivement, on peut travailler dans le long terme et avec la vitesse qui est nécessaire pour une start-up.